On va jouer à Back 4 Blood. Je vous avais dit que je voulais y jouer à ce jeu. On va y jouer du coup. Forza, Overcook. Et je voulais y jouer aussi Halo. Euh, je suis très très hype par Forza, Overcook et Back 4 Blood. En fait, tu payes, tu payes 20 balles. Un truc à 20 balles et quelques dans le mois. Et tu as accès à tous les jeux. Du coup là, ils m'ont fi, filé un truc qui était déjà payé. Tout à l'heure, j'ai installé Back 4 Blood du coup. Forza et Halo Infinite. En soi, moi personnellement, je trouve ça cool. Tu vois, je trouve ça cool. Sachant que tu vois le jeu il est à 20 balles. De filer 20 balles par mois pour avoir tous les jeux. Waouh, c'est ma carte bleue, ça. Bon, mais ben super. C'est les choses qui arrivent. Euh, vous pouvez vous offrir euh, euh, une Xbox série S et le Xbox Game Pass avec un accès à plus de 400 jeux ce, ce Noël avec l'offre Xbox All Access. Disponible à FNAC pour 24,99€ pendant 24 mois. Arrêtez les capas je vous aime les ultra bisous. Non, non mais, non, mais tu verrais. Tous les cas, pas. Non, mais j'ai mis trop de envie d'entendre la. Oh non La bande annonce. Je me mets, les amis, le temps d'entendre le monsieur qui parle. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Je vais suivre la tempête. Oh, Toi, un... vas-y, continue Ouais, moi j'arrive pas à le faire. C'est trop bien. Alors C'est ah. genre un qui. Il s'est passé quoi Je reviens dans le passé. Bon. Le passé n'a pas existé. Oh, elle est trop mignonne Je reprends ici. Parfait. Vous avez vu C'est mettre un bras euh, sur... Imaginez sur les gars, dans la vraie vie, il voilà. y a un mec qui te casse les couilles. Bah, bah oui. C'est je... qui Ça, ça s'est jamais passé. Oh là là, c'est beau. En vrai, c'est beau. Je m'appuie sur les bâtiments pour tourner. Je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Je Il faut que j'enlève l'espèce de, de <rire> Je <pas> de pilotage, <rire> là, c'est horrible. Mais, oh, mais parce, parce en fait, le, le petit bouton. Ah là, c'est trop ah, plaisant. D'ailleurs, j'ai reçu la, la même manette que toi, Magla. Elle est magnifique. Ah, elle est belle. Elle belle. Elle elle est belle. Est elle est trop belle. belle. Oh, quelle, la rouge. Euh, juste petit rappel. Oh, ouais, elle elle est est enfin, rouge. elle est... Ouais, rose, bleu, t'acheté. Ouais, celle de Forza, elle est trop, trop belle. Elle est sublimissime, un truc de malade. Ah, cool, ça a l'air trop bien de recevoir des trucs. Ouais, c'est trop cher. Mais, n'as-tu nas ah, tu je pas reçu tu... une Xbox Series S, mon ami Si, c'est vrai. Oh, il manquait Attendez. plus que le Game Pass et tu pouvais être pendant deux ans tranquille. Ah bah ben, tu sais, sais j'ai eu la chance de incroyable. recevoir quand même le Game Pass. Est bon. ligne. Le, le tout gratuitement ou pour 24,99€ par mois mon ami non. Ah moi je l'ai eu gratuitement. Moi aussi, c'est <rire> comme est les atouts oui. sur Warzone, le hein, truc en cuir. J'ai ah, oui, un problème. C'est abominable. <rire> Ma plaque, elle est trop on longue. peut plus l'inviter attends mais j'ai l'impression qu'avec l'aide à la conduite, j'ai juste à rester appuyé sur accélérer et que la voiture elle bouge tout seul Léarnière ligne dont La défonce toujours Attends mais j'ai pas besoin de tourner en de fait T'as la et meilleure, meilleure plaque Ouais c'est la meilleure plaque Je m'appelle Shodomi Pardon C'est la plaque Bon, là les, euh, les Ultras, ultra. on va pouvoir ah jouer je, avec, je, avec ou, ou contre Ah non, il y a deux et deux personnes, c'est ça Je me rappelle je crois que c'est vraiment le jeu de bourrin de base Ok moi, j'étais un grand amoureux de Left 4 Dead, donc euh, je pense que je vais kiffer. Euh, sélection de personnages, du coup Tu peux choisir un autre perso, ouais, si tu veux. En vrai Oh non, elle est trop stylée. Moi, j'ai pris. Une, une petite vieille, les gars. <rire> je vais tenter les armes un peu. Mmh, bon, ça n'a pas l'air d'être là. S'il y a quelqu'un dans le chat qui sait où ça se lance, je suis là. Je, je crois que je vais oui, bon, bon, me régaler, les gars. Ah, bien joué. Campagne. Okay. C'est oh, bon, vous avez il y a un on truc, ça a mais je sais pas, sais pas si... Euh, elle elle est légèrement sur la gauche, la mira. Ça peut bah, pas grave. En ils vont lancer des, des trucs, genre dégueux en mode boomer. Ouais. Piqueuse, c'est ceux qui sont plus en mode DPS, rapide. Et géant, c'est les gros tanks. Ok. Qui en sont longs. C'est bon, long. très... bon j'ai pris le mien. C'est laquelle qui nous pétait le plus les couilles quand on ah, jouait mais mais J'essaie de me rappeler justement. Euh... Oh, y a, y a... Je, je, je suis avec un, c'est l'enfer. Il se déplace à une vitesse, un truc de malade. Vas-y, je prends au pif, moi. Ok, j'ai pris un truc. Oh, mais tu peux monter sur les battes et tout Vous êtes trop beaux. Non Mais, mais c'est coup cool, on est tous ensemble est Ouais Ah putain mais attends, y a... en fait il y a juste Cho qui est contre me nous me... Non mais c'est... Ah ouais, ouais mais c'est ina inarrêtable fréo Regarde. Non, est en Cho aussi, il est, il est... Il est bah, attends, non, Mais attends, mais c'est qui le monsieur ouais, ouais, là Il ouais, ouais. Bah, y, ouais, ouais, <rire> du... y a des gens du... Il y a des gens... Qui ça Tu me caches. Je sais pas, on est en ligne contre d'autres gens en fait Ah merde, les bonhommes verts Ah merde, il faut se cacher Venez, on se cache <rire> Oh non, non, non où est-ce qu'il y a une gâchette J'ai plus le temps <rire> pas Je vais pas me cacher derrière une mode deux <rire> fois quand même <rire> je oh, oh non, on peut pas sentir plus loin non, là dans la grange Jill, tu es, es gens ou pas t'es <rire> <'es> super grosse <rire> <rire> <rire> La Magla aussi, elle est énorme <rire> non, non, mais. Ah, mais ah, toi, vraiment énorme, énorme Magla regard <rire> ouais, Mais regarde le grand Galacté, là Attends, pas trop loin Je vais avec Jill et chaud Mais et moi Viens, viens, avec nous c'est énorme la glace, c'est dégueulasse Là on doit juste le mais en fait je crois qu'il nous voit pas C'est le temps de la préparation, tu sais Non, on se cache derrière sa boîte de feu Attends, frérot, là dans 5 secondes ça commence, non Dans 5 secondes, je le boum Je le démarre dans 5 secondes Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas J'ai apparu, j'ai apparu Moi non Moi non Peut-être qu'il faut qu'on s'éloigne On doit être caché Attends, je vais essayer de voir si j'apparais quelque part Oh, j'ai apparu j'ai apparu! J'ai apparu! J'ai vomi! Ah, mais putain, je suis trop con! Il fallait cliquer pour apparaître! Il faut que je vomisse! Il faut que mais tu aies moi, je, vais que que je, je te gerber te et sauter! Genre dessus! Il m'a explosé! Ok, moi, peux je peux juste faire ça. Je me cache! Ah, il faut pas tuer les zombies, il faut tuer les humains peut-être! Mais oui, t'es un ouais, zombie ouais, ouais. <rire> ah, J'ai vraiment un fond mauvais, j'ai l'impression. Je me suis fait ah, a... laver le fiac, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ah je me suis fait laver aussi. Là, là, là, là, là. Il faut qu'on qu travaille ensemble. Mais c'est trop ah, dur d'être ouais, zombies Du coup c'est l'opposé de ce qui était prévu Merde je me suis <rire> On est tous <rire> ensemble et tout <rire> et ils sont plusieurs sur moi ah, Attends je vais me réapparaître avec mais moi. il m'a défoncé Mais enfin, ouais, en fait ouais, il faut qu'on ait dessus mais c'est Il faut qu'on se coordonne Attends, j'arrive l'un 4, pas en, en, en vrai si on se coordonne, ça le fait. Ouais. Bah attends ça là fait clair. aucun dégât j'ai une attaque mais, tous les huit mais, mais, mais, mais là celui qui rentre dans la tente et qui défonce tout le monde il a l'air bien, oh il a l'air chaud hein. Attends j'ai un truc okay, où je peux jamais sur as les as gens, j'ai 10 as secondes as de CD et ça lui a fait Merde. deux points de vie <rire> Vous devez attends, vous cacher <rire> pour apparaître, oh là, l'enfer Je crois que j'ai pris le, le perso le plus éclaté du jeu Non mais pareil, <rire> je suis trop nul. <rire> <mieux. rire> apparemment, il y a un joueur il est super est énervé, il m'a tiré deux balles dans la tente puis il m'a buté ils sont quand même vachement avanta avantagés avec moi. En, en, en, fait, en, en, fait, en, fait, en fait, ils sont ensemble. Ils jouent vraiment. Moi, euh... bah ouais, ouais, ils, ils jouent bien. Mais il goût, pas... là, il y en a un tout seul. Il est à moitié Attends, fou. On il est, joue, est pas. Vas-y, vas-y, je l'ai mis. Oh, je l'ai pas mis l'eau du tout. J'ai trop galéré. C'était très dur. J'ai mis trois patates et c'était cuit. Oh, mange-le, mange-le. Attends, je t'aide à Vas-y, défonce-le. Oh, je suis morte. Mais je me fais one shot. C'est pareil! C'est je... des tryharders, j'ai l'impression. Je suis le oh, seul gars du monde à <rire> charger sur un non, jeu zombie. Mais oui, je me fais spawn kill et tout, c'est trop dur! Attends, vas-y, on se cache ensemble. De toute façon, le but, c'est juste d'en tuer un. Je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent jamais réapparaître s'ils meurent. Attends, la carte, t'es squishy, tu peux pas ah, Là, j'ai tenté un contre 4. Oh, ah, mais... C'est trop dur. Oh, mais Magla, elle tank de fou par contre! Non. Bah j'essaie de leur vomir dessus mais je peux rien y faire. Rien y fait c'est trop dur. Ouais je pense qu'on a perdu hein. Non on a jamais perdu, t'inquiète. Non non non non pas encore. Je suis caché. Moi je suis un zombie sensible, j'ai un peu peur là. J'ai pas envie de me faire tuer, je vais rester ici. Bah moi je peux essayer de gerber sur un, genre parce que comme ça ça les mobilise et après je démarrer. Je veux savoir si c'est possible. Non c'est pas possible de changer de perso malheureusement. Ah ouais, tab Oh, ouais, j'ai mis super j'ai mis super oh. j'ai mis super qui a super mis de life là Où ça Où ça Lequel Parmi les ah, quatre Le plus, plus au fond, le plus proche de toi là Ok, okay je vais Ah ouais, ouais il est orange Ouais il est midlife j'ai foutu un j'ai foutu un vomi dans la gueule il l'a mis mal Ah mais c'est trop bien ta gerbe J'ai ouais. envie <rire> de vomir avec toi frérot <rire> C'est trop bien ta gerbe oh, non, Ils se re ils se re Go go go on les défonce Attends non on les défonce C'est le moment Allez l'équipe Je lui ai explosé à la gueule Go les tu tuer, salaud tryharder Vas-y, celui-là, c'est je... pas fait cas Ah je peux oh, l'améliorer Vas-y Gilles, fume le go go go go go ah. Ouais oh, c'est oh passé là. quoi là. Mais non. Ouais mais on peut pas se réapparaître Oh Si si va en zone Va hors zone, va en zone, va carnage! Ah mais là ils sont morts hein Là on le fume J'ai fait un carnage fait... Mais Attends mais on gagne en fait là, c'est fini Mais bien sûr qu'on gagne Attends mais on a gagné Patate oui, on... de forêt nous pour la tu tu sûr, sûr, on on fait, fois, mais, t en t en mais en fait. Ils ont perdu à la fin, c'est tellement une faire Quelle bande de noobs gg <rire> <rire> C'est vraiment dégueulasse, <rire> les pauvres. Attendez euh, bah on a 0-0 là Non En fait ça va tourner, on va devoir tenir 5 minutes 29 Rappelle-moi ce que l'on fait ce soir Ah ben bah, ce soir nous participons à un événement en commun qui nous permet de, de promouvoir et de mettre en avant le All Access Alors là c'est le moment où vous me demandez mais qu'est-ce que c'est Linka le All Access Qu'est-ce que c'est Linka eh bien je vais vous répondre, c'est très simple, c'est un moyen pour la modique somme de 24,99€ par mois d'acquérir une console next-gen et d'avoir accès à 400 jeux, pas moins de 400 jeux pardon, mais euh, pas possible, du Game Pass ça. tout au long euh, des années quoi finalement, au ça fil de votre un abonnement. un beau cadeau de Noël d'un Alors c'est à la fois un beau cadeau de Noël mais aussi un beau cadeau à se faire à soi, si tant que vous soyez majeur, attention tout de même. Car vrai, un crédit Évidemment. vous engage et doit être, et remboursé. Doit être remboursé, même si c'est Microsoft qui prend tous les coûts, donc en fait, il y a 0% de coût de crédit. Voilà, c'est ça. C'est juste un moyen oui, oui. De, de payer sur du long terme, d'avoir accès à plein de trucs sans avoir à casquer d'un coup, en gros. Require une caisse à outils, mais attends, comment vous ouvrez les caisses, vous euh, j ai, j ai... Apparemment, j'ai pas de la touche. Ah. Tu veux que je te les ouvre euh... les Ouais, en vrai, si tu... Ouais, tiens. Ah, mais attends, ça doit en être le vrai, Wow, ah y'a a, a du barbelé Je barbelet. suis convaincu j'en prends 400 Putain, wow, <rire> ouais, Mais, mais, mais Peut-être qu'il voulait en prendre pour toute sa. enfin toute son école et qu'ils jouent tous ensemble Mais c'est incroyable Mais, mais quelle ouais. générosité lapso tu es Trop trop, trop bien Ça me paraît plausible en plus. Go mettre du barbelé partout l'équipe On va pas se laisser battre hein. Vaut mieux pas le garder genre pour <rire> la fin tu sais, pour euh, euh, la petite, de pour s'enfermer dans la petite dernière zone non. ou quoi C'est pas faux frérot. Mais à mon avis elle se referme. Ah mais elles sont déjà là attends. mais attends, attends, Non mais non mais de... Non mais c'est pas vrai pas, Jill. Bon non mais il est en train de me défoncer, j'ai plus de vie Mais attends mais euh. Ah il est help Mais une... je suis déjà mort ma moi mais attends c'est quoi ce merdier Ils étaient beaucoup plus forts tout à l'heure en fait Mais qu'est-ce qui se passe là On a pas pris le. Tirez sur le méchant Mais moi je suis mort Je suis mort l'équipe Les gars je la vis pas bien Magla tu me réanimer Je suis à côté de toi non, ah, je suis knock. Mais attends, mais regarde combien. Mais attends, mais tout à l'heure, nous y avait 2000 zombies couvrez. dès le début là. Vous je te couvre, je te couvre, je te couvre. <rire> je te fais de mon mieux, je fais de mon mieux, c'est chaud. T'es héro, héro. un héros, t'es un héros. Non, t'es un héros. Les héros ne tombent pas. Oh non, t'es trop J'ai peur. On a perdu. On vient vraiment de te dire 46 secondes Attendez, stop. Non, je suis désolé. Tout à l'heure, quand on a commencé notre game, il y avait pas 2000 zombies dès le début. On était 4. Mais non, on était que 4. On était 4 pélos tout seul. Mais en fait, en fait, il y a, tu te rends compte qu'il y a un seul monstre avec son gros bras qui nous a tous défoncés Il était broqué Moi, mec, je mourrais en deux balles, et là, lui, il en a il, il en a fallu je sais pas combien J'ai tiré trois chargeurs <rire> Attends, c'est quoi cette merde, en vrai Pourquoi on était si nuls On vient de se faire douiller, là Ah, putain Chaud Jill <rire> Jill, qu'est-ce qu qu'il se passe Jill Parle-moi, Jill Là, là Cache-toi, cache-toi, il est en <rire> Là, là J'ai les deux sur moi, hein, Jill c'est moi. Aïe J'ai fait Oh mais attends, on a combien de vies là hein je, je sais je sais pas du tout. Ça, mais ça se régène apparemment. Oh merde les deux ils arrivent Go go go go go Attends, Oh non Hamburger oh, no NON! Attends, j'ai le jeu qui lag. C'est super dur de tuer des gens. C'est super dur. Et il faut en tirer des balles. Il y a de la générosité là dans ce jeu. On s'est pas tiré dessus, je répète. On sait pas tirer dessus. Let's go, on a mis l'eau je pense. Il est derrière. Let's go, C'est quoi eu. Mais c'est de la merde. Il est où? Il est où? Magla m'a tué. Magla m'a tué. Let's go. On peut arrêter le jeu, je m'en fous. J'ai essayé, essayé un sniper, ça marchait pas du tout! Ils sont où les snipes? Ouais, voilà, allez, on se ressaisit. Sur moi, sur moi, sur moi, ma gars! Oh, regarde, j'ai mis un bouclier! Merde! Ah, Il y a chaud dans mon cul! Vrai. Ah, ça fait mal ça, non? Je l'ai oh, C'est pas où? C'est où? Non, je veux, je veux juste tuer chaud et rien d'autre. Par contre, j'aimerais bien touché, euh, trouver un sniper. Très, très lourd <rires> HP à Magla normalement. Bien joué. Le sniper il est sur la. Il est là où t'étais en gros. regarde, je viens de te rater avec. Jill, il est en train de me défoncer. Ah pardon. Il est où Jill part, nulle part Je suis full patato, je vis ce qu'on a. Il me saute dessus. Attends, J'ai pas assez de sens sur fait non On l'a ah, pris que t'as pris frérot. Ah, oui, je veux trouver ce ce ce sniper il y a eu. Elle marche pas d'où il, il est très compliqué mais une fois que tu touches, ça touche. Ouais, ça me. il est où <rire> putain. On ah, la boss Jill. <rire> mon glout t'es où Attention, euh... grenade. <rire> Attention grenade. Attention vous grenade. visez vous pas du tout. Ouais. Euh ouais, je vise. Ouais. <rire> vise. La carte. Il Oh ouais, ça c'est quoi c'est quoi ton arme? J'ai eu choix Elle est trop ouais forte ton arme, fais attention. Allez, allez Jill fais attention. Je suis là. C'est bon. Oh let's go. Attention grenade. Attends mon arme elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse ton arme. Je sais pas j'ai un genre de pompe Je veux faire ça tout le temps. Ah mais, ah, mais c'est bien! Bah En fait c'est trop marrant tu en duo avec les copains. Au top. J'aime bien que tu dit ça T'es En duo avec les copines. T'es bien. bien. Hein. Ah ouais, c'est tranquille, truc. on est bien. Hein. Amène-les par là, Jill. On se cache. <rire> Amène-les, attends, vas-y, En fait, On me fait chier mon burger. J'ai peur. Alors, en vrai, il faut qu'on trouve des armes parce qu'il va nous défoncer. Euh... Comment on utilise les trucs qu'on ramasse Je sais pas. Ça a fait quoi <rire> <rire> non, mais Tu es sérieux, Jill Oh, regarde, regarde, mon ouais, je... Ah non, mais bah, ça a duré une seconde, <rire> j'étais invisible, j'étais content. Oh bah attends, je suis invisible J'arrive, okay, c'est mon Jill. Allez, roule Viens, on va les chercher je Roule, Jill ouais, Oh non, Jill J'ai le crâne, il a frotté par terre J'ai aucune idée d'où ils sont bon. ah, je, je descends, je, je, je, je me sens plus en sécurité, je te pas. Attends, Magla, t'es où <rire> Je suis très... Comment je descends Comment je descends Comment je descends <rire> On me dit c'est la touche Attends, mais c'est trop là Oh là, là là là, ils sont là ma Devant, devant <rire> moi Tu les as... C'est quoi devant T'es où Euh... T'inquiète, t'inquiète frérot <rire> T'inquiète frérot, il m'a dit T'inquiète, c'est cool Aïe Aïe Aïe Aïe J'ai eu j'ai Oh non wow, J'ai bala bala balancé deux <rire> nades par terre Il m'a défoncé Les grenades, à pique hein. Ouais, c'est font super mal j'ai tellement trouvé le sniper, ça a l'air beaucoup Ah, Magla <rire> Ah, Magla Pas deux fois Moi je venais la chercher C'est trop c'est mal bon, oh, mais t'es immortel C'est non, non mais, mais c'est trop C'est trop, c'est trop T'as fait ce que tu devais refaire, Jill. Bien joué Mais j'ai plus de mal Magla, je crois qu'on se fait exploser Je l'ai eu, je l'ai eu Attends, mais je en vrai, on que de fou, hein LAKA J'ai peur ah, sure, J'ai mis 160 balles de sniper, il était en détente non, il m'a code rush et tout euh... <rire> Parce que ça ça okay. là, très vite Y'a un Stratégé bouton pour rush shill ou ah, ça, ça vrai, se fait tout, tout seul Ah fais A pour le shield quand tu l'as non Vraiment ah, non. Merde je me suis fait de ton bike show Ouais j'ai mis un. Ils sont les deux sur moi, Jill J'arrive Derrière Je suis avec toi, J'ai plus de. Oh, bye, j'ai plus de munitions. Ok, bon, on peut. Attends, je change d'arme. On, mais back, est on est trop oh, trop Non, pas non, non. Mais j'ai plus pas de munitions Vas-y, on... Vas on va défoncer l'Inca. Il fait le bonhomme. Non, non arrêtez. Là, arrêtez, arrêtez, putain. Go le défoncer, défonce-le. Défonce-le. défonce la défonce t'es trop fort. J'arrive, l'Inca c'est C'est quoi la touche pour cut Moi, j'ai fait tu. Mais il a déjà une ses touches et tout, mais putain, c'est pas possible! Oh non! Oh non, Attends. Oh, <rire> ingeste, deux... <rire> elle m'a roquette! Oh le vilain geste! Vilain geste, Magla! Il en a une énorme en tout cas. Jill! Jill, regarde! Je suis là. Waouh! C'est bon, j'ai atomisé m'attendais pas. Oui, je m'attendais pas à ça! J'ai atomisé Magla! Oh, non, je me suis tuer. Oh mon dieu, c'est bon oh. <rire> Nice On reprend le contrôle, Gilou C'est bon Eh hey, c'est qui le capitaine, maintenant, du navire C'est avec lui Il y, a Il y a plus de packs qui tiennent, là Il Y a pas de packs, vous êtes oh. horrible Il est où, Chou Derrière rien, toi T'es à côté de ton sniper, frérot Ramasse-le, ramasse-le, ramasse-le Ramasse-le ramasse avant qu'il bute, le mec hein. 13 ans Non, on fait la revanche. J'en ai rien à foutre. Revanche. <rire> on passe. Il est bien à l'eau. Ouais, c'est cool. Revanche. Ça va, mon pote. <rire> ça va, ça Allez. va. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment, j'ai kiffé la soirée. On a, on a Fnac les gars qui, euh, qui a été là à fond. J'espère que vous avez apprécié la soirée, surtout. Dommage, on n'a pas pu faire d'Overcook, je connaissais pas. Mais, euh, mais ce genre de soirée multi où on joue à plein de trucs et tout Là en plus c'était hashtag ad mais vous savez que c'est le genre de truc vers lequel j'ai envie de tendre Parce que Vraiment t'es warzone avec l'USB même à fond et tout Et même tu vois c'est bien de, de changer un peu Super ambiance ouais en plus tu vois avec euh, Magla, euh, Linka et Gilles quoi C'est du beurre les gars les, les trucs, j'ai passé un putain de bon moment